Je voulais te parler d'une chose. Je vais faire de la classe inversée. OK. Ah oui, c'est une bonne idée. As-tu pensé à ce que tu voulais faire? Ah oui, oui, oui. Je, je, mais ça, tu sais, j'ai préparé déjà. C'est un cours que je fais depuis un moment. Puis, je me suis dit, bah, plutôt que de le présenter en classe, je vais leur donner en amont. Et comme ça, dans la classe, bah, je, je vais pouvoir faire des exercices, pas répondre aux questions, leur poser des questions, être dans l'interaction. OK. Super, mais pourquoi tu as choisi de faire de la classe inversée? Bien, justement, il manquait cette action-là. Même si tu mm -hmm. mets un peu d'action dans le cours, je trouve qu'il y a des moments où c'est vraiment transmissif, transmissif. J'ai l'impression d'être là au tableau à parler, parler. Je ne suis pas sûre s'ils écoutent ou pas. Mm. Enfin, voilà, je me suis dit, cette partie-là, je, je m'en débarrasserai bien pendant la séance pour garder plus d'échanges, plus de temps pour l'échange. OK. Bien, ton intention est vraiment bonne, là, sauf que la classe inversée, ça se prépare. Il faut vraiment bien okay, planifier okay. ton matériel, tes ressources, tes activités, euh, vraiment pour que tes étudiants puissent atteindre des cibles d'apprentissage de niveau supérieur. Là. Là, ça commence à... Tu beaucoup <rire> de choses, il n'y a plus que mon petit PDF. Hein. Est-ce que tu, tu, tu peux me dire un peu plus de comment il faut que je fasse Ben, tu sais, je te dirais qu'il y a trois éléments clés à retenir, contenu, ressources et activités. Quand je parle du contenu, là, je pense à tout ce qui, qui est le contenu, la matière, mais aussi vraiment les cibles d'apprentissage. Euh, les ressources, bien là, ça pourrait être par exemple des PowerPoint narrés, ça peut être des vidéos, des textes, euh, des tableaux. Euh, ça peut être des ressources qui sont déjà existantes aussi, là, si tu en connais qui, qui sont liées <rire> tu à ton contenu. <rire> <d 'un> c'est <coup. rire> <rire> oui, sûr. Puis il faut aussi que tu clarifies là, le cheminement des étudiants là, pour être sûr qu'ils sachent quoi faire avec toutes ces ressources-là. Là. OK, donc ça, si on a mon gros, je prépare bien, je leur dis comment faire. Il faut que ça soit clair, je prépare le ressources. Je mets peut-être un quiz ou quelque chose comme ça, là, pour être Bien, sûr. Oui, oui, ça peut être une bonne idée. Là. Ça va vraiment favoriser l'apprentissage actif okay. hors classe. En plus du quiz, là, tu pourrais aussi leur proposer de faire un résumé par rapport à ce qu'ils ont lu, de te fournir des exemples aussi par rapport à ce qu'ils ont lu. Ça, ça peut être intéressant. Euh, N'oublie pas aussi là, que la classe inversée, c'est vraiment d'arriver en classe puis de, de favoriser des activités où les étudiants vont pouvoir aller rechercher okay. ce qu'ils vont avoir appris euh, dans le mode hors classe. Donc, ça va être intéressant et ça va être important là, de rendre tes apprentissages actifs dans ta classe. Donc, tu pourrais y aller avec, par exemple, des, des puzzles, de la résolution de problèmes, des études de cas là, et le reste. Là. Là, mais là, il ne faut pas que inverse coup, <rire> je j'inverse tout d'un coup. Je peux commencer doucement. Je peux, je peux inverser une partie, non? Ben oui, oui. Tu peux y aller graduellement. Puis même, je te suggère d'y aller graduellement aussi pour tes étudiants. Donc, tu pourrais commencer par des contenus et des activités qui sont plus faciles. Puis, au fur et à mesure, là, aller vers des tâches. Là, euh, qui sont plus complexes. C'est euh, des super pistes que tu me donnes. Merci oui. beaucoup. Hein. Oui, puis je te rassure, c'est sûr que c'est beaucoup de travail là, faire de la classe inversée, mais par contre, je suis certaine que les échanges dans le groupe vont être vraiment beaucoup plus riches, puis je suis certaine que tu vas retrouver aussi ton plaisir d'enseigner. Alors là, ça, c'est super. Euh, du coup, ben, je vais peut-être revenir vers toi. oui Je oui. Veux, je fais un premier jet. Et puis... ah. Et puis, euh, je te propose un petit peu pour avoir ton avis. Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Là. Tu, sais, tu sais où me trouver. Là. Je te dirais, là, avant qu'on qu change de sujet et qu'on se remette à la tâche, là, Tu sais ce qui va être important aussi dans la classe inversée, c'est que ton rôle dans la classe va changer aussi. Donc, tu ne seras plus celle qui va faire des prestations, qui va être toute responsable de tout le contenu, mais tu vas être plutôt une guide là, dans ta classe puis tu vas aider tes, tes étudiants à cheminer puis à atteindre les objectifs d'apprentissage. Ça, ça me ouais. va. Parfait. Donc, je reviens, je retiens. Contenu, ressources, activités, oui. tout ça bien scénarisé, c'est oui. ça Oui, excellent. T'as tu as bien compris. Bon, bah, écoute, je reviens vers toi, mais c est c est parfait. petits là, on va se remettre à... C'est parfait. Merci beaucoup. <rire>